Si va la vie d'ici, la vie est là d'ici-bas. Les bannes et les batteries, les premiers balancés, également des écoliers. Balancés dans l'air, sans avoir d'air, soumis dans le temps. Au fond de du, du souffle qui s'est tiré, lissé, on se tente. Et si c'était ça la vie, si on ne l'avait pas dit, les big aussi, va de l'avant, l'aventure est là. <inaudible> Tu te donnes dans les mots d'où pour tu qui Si on y est, c'est d'appartement Sur ton accordé, du tue tout château J'ai voulu la gêne du poulet Dans nos siloçons, c'est tu me dis de même Quoi que maman, une heure, jamais La musique a fini la bikini Qui la mal à pas son palier Car la Sur ton accordé, du tue tout château J'ai voulu la du poulet Dans nos siloçons, c'est tu me dis de même Quoi que ma sentine, maman, une heure, on peut casser Si on ne peut jamais l'en c'est la lui la vie, la vie ça va, tu l'as dit, c'est la que t'as passe la passer, pas si petit déjà, J'allais la comme parce que c'est un homme jeu, de la de là-bas, on de la vanne, y de on de la on a vu de de Tu te rends compte, tu te tu te rends tu te rends tu te rends compte, tu te rends tu te rends compte, tu te rends tu te rends compte, tu te rends tu te tu te tu te tu te tu te tu te tu te tu te tu te tu te tu te tu te tu te tu te tu te tu te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 Et tu n'es moi, pas pas sur la main, oui, bien, bien, bien, bien, ça va être. la lumière, la santé, la santé, la la la Danser dans l'air, sans aborder, sommer dans le temps. Au en faveur le la ville, du C'est une édition, c'est bon c'est bon Mais si j'étais ça la vie, je n'aurais l'avais pas dit vu bon suis pas de l'avant L'aventure là, allez, tu Dans mondes on